Bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui on parle du Galaxy A52 5G, partie 2. Informations sur les caractéristiques et puis test du téléphone Galaxy A52 5G mais juste après le générique. Bonjour, c'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, d'astuces, de tutoriels, de DIY, prochainement d'imprimantes 3D, de rétro gaming, etc. etc. Mais aujourd'hui, partie 2 sur le Galaxy A52 5G. Suite à ce unboxing de ce Samsung Galaxy A52 5G, nous allons pouvoir vérifier ensemble les différentes capacités qu'il offre. Donc, les boutons sont tous sur cette partie-là. Donc Nous avons la partie euh, bouton pour l'allumer. Le volume plus moins. Le bouton euh, en dessous de l'écran est très réactif euh, pour sortir de, de la mise en veille. Alors, nous avons donc deux haut-parleurs. Le téléphone a un son stéréophonique. Nous avons un haut-parleur en dessous du téléphone et un au-dessus du téléphone. C'est ce petit trou qu'il y a ici. Juste à côté, nous avons un autre trou et c'est donc pour mettre la carte SIM. Donc, carte SIM ici. Nous avons la possibilité de rajouter une deuxième carte SIM parce qu'il fait le dual SIM, ou alors de rajouter une carte SD. Et on peut rajouter une carte SD jusqu'à 1 Tera d'espace disque sur la carte SD. Ce qui est pour le coup largement suffisant. Donc voilà, nous avons ici... 4 capteurs photo plus la lampe torche. En dessous, nous avons donc la possibilité de charger son téléphone et ici la prise jack. La batterie a donc une capacité de 4500 mAh. Pour le coup, c'est raisonnable. L'écran est un écran 120 Hz. Alors, oui, en effet, j'avoue, c'est très agréable d'avoir du 120 Hz. La seule différence, c'est que du coup, ça mange énormément de batterie. Voilà, ceci étant, comme on peut le voir à l'écran, très réactif. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Le, nous avons la possibilité de désactiver le 120 Hz. Donc, il faut aller tout simplement dans l'écran et à partir de là nous avons la possibilité de réduire la fluidité des mouvements donc en 120 Hz on peut passer en standard Nous sommes donc sur un Android 11 avec UI 3.0 il fait de très belles photos et nous avons donc ici le petit poinçon Juste là, l'appareil photo selfie fait 32 mégapixels. Nous avons donc un ultra grand angle, un angle normal à 64 millions de pixels, une macro et puis euh, un capteur de profondeur. Les photos, pour le coup, je vous montrerai certaines prises que j'ai pu faire. Je suis assez stupéfait par les photos que cet appareil produit, sachant qu'il vient de sortir, donc il y aura fatalement des mises à jour et des améliorations, je suppose. Euh, mais là, à l'heure actuelle, je suis assez surpris pour les, pour les photos. Nous avons aussi euh, la possibilité de, de faire une, des vidéos, donc vidéo en 4K, 30 images seconde Nous avons un stabilisateur. Alors quand on met le stabilisateur, bah, malheureusement, on ne peut plus être en 4K voilà, 4K 30 images secondes, après on a du Full HD euh, 60 images secondes, du Full HD 30 images secondes ou alors de l'HD tout simplement à 30 images secondes. Si on active le super stabilisateur, on passe euh, de l'Ultra HD à du Full HD, donc du 4K à 1080p. Euh, J'ai testé le, le, le stabilisateur et là pour le coup, je suis assez surpris euh, de la vidéo, une fois stabilisé Nous avons la possibilité de faire un zoom euh, x2 jusqu'à x10. Par contre, euh, je vous montrerai les images. C'est franchement pas top. Euh, C'est pixelisé. On voit que c est, c est, ça mange un petit peu quand même. Donc du coup, voilà. Euh, très satisfait de ceci étant de cet appareil. Encore une fois de plus, euh, j'ai fait des tests. En termes de batterie, je tiens une journée et demie pour l'instant. Euh, je pense qu'il y a moyen de le d'avoir plus en, en, en activant peut-être le mode économie d'énergie ou alors en désactivant le 120 Hz de l'écran et en passant euh, à du 60 Hz. J'ai pas fait de test en 60 Hz, je ferai un test. Euh, il est IP67, alors moi j'avais un ancien portable qui était le Galaxy A5. La version 2017 il était ip68 et ça pour moi c'est hyper important et en ce moment encore plus parce que si on veut laver son téléphone eh bien on se pose pas la question on le met sous l'eau on le nettoie et puis c'est parti et ça fonctionne très très bien là c'est l'ip67 donc apparemment il résiste euh, à l'eau et à la poussière 30 minutes euh, à une profondeur de 30 cm il me semble à vérifier euh, donc voilà mais en tout cas euh, je ferai donc un test de mettre le téléphone sous l'eau parce que la grande particularité, c'est qu'on peut euh, utiliser les, les, le, le téléphone sous l'eau et apparemment, on peut filmer sous l'eau. Donc, je ferai un test par rapport à ça. Donc voilà, il est relativement assez réactif. Euh, nous avons donc une version qui euh, a 128 Go d'espace euh, disponible en interne, 6 Go de mémoire RAM, c'est un octocore. Il faut savoir que le système utilise 20 Go. Donc il faut savoir que déjà, dès le départ, vous avez 20 Go d'utilisé dans votre stockage qui correspond à votre système d'exploitation. J'ai fait quelques tests au niveau photo. Je vous montre ce que ça donne. Alors le Galaxy A52 5G est IP67, <rire> cela veut dire qu'il est étanche à la poussière et à l'eau. Donc on va faire un petit test et puis on va le plonger dans l'eau et on va voir ce que ça donne. Donc on va faire un petit test, on enregistre et on plonge dans l'eau. Immersion du téléphone dans un récipient d'eau. Et la possibilité de pouvoir enregistrer quand le téléphone est dans l'eau, et eh bien test réussi, ça fonctionne. Pour aller avec le nouveau Samsung Galaxy A52 5G, et eh bien j'ai donc pris une coque. Euh, je vous mettrai les liens aussi hein, dans la description. Et du coup, j'ai opté pour cette coque, celle-ci. Et je trouve le rapport qui a été pris très très bien. Voilà. Donc je ne connaissais pas cette marque. Est donc la marque Waku les produits euh, sont très corrects et apparemment il y a une petite plaque qui évite si toutefois le NFC est activé euh, que certains euh, pirates puissent pirater votre téléphone parce que il y a une plaque ici qui protège donc voilà c'est étui pour le téléphone Samsung Galaxy A52 5G donc en conclusion très bon téléphone très bon portable fait de très belles photos de bonnes vidéos à l'extérieur le macro Bon, C'est sympa, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Hein. J'ai fait quelques macros, mais je ne vais pas passer ma vie à en faire. Euh, le, le, le capteur profondeur, pareil, je ne vois pas trop à quoi euh, ça va me servir. Ceci étant, euh, c'est un très bon téléphone, je le recommande. En ce qui me concerne, je suis très content de cet achat. Je tiens à dire que toutes les vidéos que je tourne jusqu'à maintenant ne sont pas sponsorisées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce vers le haut, ça ne coûte rien et puis ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à dimanche prochain. Ciao